Salut à tous Alors euh, je viens de faire un exercice, je viens de faire, faire un exercice très intéressant à Cathy. Donc la participante du stage d'aujourd'hui, stage en forêt, comme vous pouvez le voir. Euh, et j'ai envie de le mettre en, en vidéo parce qu'il est vraiment vraiment super cool. Et euh, tout le monde vraiment peut le, peut le reproduire. Donc euh, voilà. Vous allez venir un peu avec nous dans le stage. Ok Cathy, donc rebranche-toi sur le lieu. Repose ton attention sur le lieu. Ok, euh, et comme tout à l'heure, choisis un partenaire de jeu, celui qui vibre bien pour toi, le partenaire qui vibre bien pour moi. Ok, euh, par rapport à l'exercice précédent, donc porte ton attention sur, euh, sur cet arbre et tu vas aller toucher un endroit qui t'attire. Et tu te branche, tu reposes ton attention sur cet endroit. L'endroit précis que tu as choisi sur l'arbre. Qu'est-ce que ça provoque en toi Donc quel est le lien Et qu'est-ce que ça provoque en toi De la robustesse. De la robustesse, parfait. Donc ça c'est... Euh, qu'est-ce que ça... Quel est le lien Un lien de robustesse, c'est ça ouais. Qu'est-ce que ça provoque en toi d'accord quelle est l'intention le premier mot qui vient parfait tu vois que tu, tu, tu viens de poser comparé à l'exercice précédent où tu as posé ton attention sur une intention et ensuite tu as allé toucher à l'extérieur Là, tu vas toucher à l'extérieur et ça te pointe une intention. C'est toujours le lien intérieur-extérieur. Mais à la base, tu pars de l'intérieur et là, tu pars de l'extérieur. Ok. Euh, tu vas refaire le même exercice, mais avec un autre, un autre partenaire de jeu, pour le coup. Voilà, Donc, voilà à peu près l'exercice euh, que je propose un des nombreux exercices parce que je, je crée l'exercice en fonction du groupe ou de la personne pas enfin, du groupe de personnes que j'ai en face donc, il y a des exercices que je peux recouper que je peux reconstruire comme un puzzle et à chaque fois donc j'adapte la technique au groupe que j'ai en face de moi donc ce qui est plutôt très intéressant parce que du coup j'ai maintenant une, une somme de un tas d'exercices à faire pour se mettre en lien avec la forêt et faire bouger sa structure inconsciente et aller reconnecter des ressources. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, bon week-end à vous et à la prochaine vidéo, salut